Bonjour, je vous propose dans cette vidéo une série d'exercices sur les listes dans le cadre du cours sur l'organisation des données et sur JSON dont les références sont indiquées ici. On va faire plusieurs choses, on va commencer par traiter ensemble trois questions pour initialiser une liste, afficher son contenu ou donner sa longueur et ensuite il y a cet exercice que vous devrez réaliser et dont on verra ensuite le corriger. Afficher la valeur d'un item dont on donne l'index ou au contraire, afficher l'index d'un item dont on donne la valeur, ensuite parcourir une liste, et quatre autres questions, comment ajouter un item à une liste existante, comment remplacer la valeur d'un item dans une liste, en donnant son index, et ensuite comment insérer et détruire un item dans une liste existante. Donc on verra comme ça la plupart des opérations sur les listes. Donc, vous vous connectez à App Inventor et pour avoir le canevas de cette série d'exercices, vous, vous cliquez sur projet et sur le, la quatrième ligne dans ce tableau, « Importer le projet depuis mon dépôt ». Alors, ici, vous allez sélectionner les templates et vous allez ajouter l'URL correspondant au template qui est affiché ici. Moi, je l'ai déjà créé ce template, donc je vais le sélectionner directement, il s'appelle json. Et de, dans ce template de projet, eh bien, j'en ai créé un qui s'appelle liste exercice 1 ou liste x 1 que j'ouvre en cliquant sur OK. Donc le projet s'ouvre automatiquement et on va pouvoir commencer les exercices. Alors, ces exercices, ils comprennent toute une série de choses. On va d'abord initialiser la liste d'ingrédients, par exemple. Ensuite, on va l'afficher. On va afficher cette liste dans le label qui est en bas. On va afficher, par exemple, la longueur de la liste. Et puis, on va faire d'autres exercices. On va parcourir la liste avec une boucle. On va essayer de récupérer la valeur de la liste pour l'index qui est ici. Pour l'instant, l'index 1. On va récupérer l'index 2 la valeur qui correspond ici à jambon, à quel index est située cette information, on va ajouter à la liste du parmesan, à la liste des ingrédients, on va remplacer la valeur qui est à l'index 1 par des tomates, on va insérer à l'index 1 ou 2 ou 3 la valeur olive et on va supprimer un index. Voilà la différen les différentes séries d'exercices que vous allez faire. Alors ceux qui sont en bleu ici, ils ont déjà été réalisés, donc on va les regarder. J'ai affiché à droite le programme de l'application et à gauche une copie de l'écran que je tiens dans la main. Ce programme, il commence par un bloc d'initialisation de la variable liste-ingrédients que j'initialise à une chaîne vide. Et ensuite, je vais aborder les différents boutons. En commençant par le bouton initialiser liste qui est ici, quand je clique dessus, eh bien, j'affecte à la variable liste des ingrédients une liste que je crée et dans laquelle je mets trois produits la sauce tomate, la mozzarella et le jambon ensuite je vais tester le bouton afficher la liste Alors, quand je clique sur ce bouton qui est ici eh j'appelle la procédure afficher la liste et dans cette procédure je mets le texte du label qui est ici à la variable liste ingrédients j'affecte cette variable au texte du label. Dernier bouton qui est bleu, c'est l'affichage de la longueur de la liste. Et eh bien je calcule la longueur de la liste en utilisant la taille de la liste, ce bloc-ci qui est ici. Je demande la taille de la liste des ingrédients et je l'affiche dans le label. Alors on va tester ça. On va d'abord afficher la liste, je clique sur le bouton. Et rien n'est affiché, ce qui est normal, puisque au début, j'ai rien mis dans cette liste. Je vais donc initialiser la liste et je vais réafficher. Et cette fois-ci, je vois que dans la liste, j'ai la sauce tomate, mozzarella et jambon, c'est-à-dire les trois éléments de la liste qui est ici. Ensuite, je vais cliquer sur la longueur de la liste et je vois que la liste elle est de longueur 3. Alors, ce qui m'arrangerait quand même, c'est qu'au lieu d'afficher la liste des ingrédients en ligne, et eh bien, je le fasse de façon verticale, avec un, un meilleur format. Alors ça, au lieu d'afficher directement la variable liste ingrédients, je vais désactiver ce bloc et je vais réactiver un bloc que j'ai déjà préparé. Donc, j'active ce bloc, et eh bien, je vais utiliser un bloc qui s'appelle liste vers table CSV qui est ici, et qui va me traduire la liste qui a été écrite horizontalement en attributs affichés les uns en dessous des autres un petit peu à la manière des tableaux Excel. Et je vais de nouveau lancer la fonction afficher la liste. Et là, patatras, ça se passe très mal. Il me dit que les arguments de, du bloc list ou CSV table ne sont pas les bons, et que ce bloc ne peut pas accepter en entrée un empty string ou une chaîne vide. Alors, je vais faire autre chose avant de modifier. Je vais initialiser la liste et je vais afficher la liste. Alors, cette fois-ci, il a reçu une liste en entrée et il a pu l'afficher. Mais vous voyez qu'un bloc qui attend une liste et qui reçoit en entrée une chaîne de caractères n'apprécie pas du tout et c'est une cause extrêmement fréquente d'erreurs que l'on fait. Alors, pour éviter cette erreur, eh bien, il y a un bloc qui s'appelle est une liste, ou is a list en anglais, qui permet de vérifier qu'une variable est bien une liste. Et si cette variable n'est pas une liste, eh bien il vaut mieux éviter de lui appliquer des blocs qui portent sur les listes. Alors vous verrez, ça vous arrivera, et c'est un petit peu désagréable, et c'est des erreurs qui sont souvent assez difficiles à localiser. Alors maintenant, on a vu les trois blocs qui sont ici, et vous allez vous-même réaliser les blocs suivants, on doit coder le, la fonction qui affiche la valeur de la liste à l'index qui est donné ici et donc l'index qui est textbox index à afficher. Donc je reviens au bloc et je vais sélectionner le bouton d'affichage qui est ici. Quand je clique sur le bouton, je vais définir une variable locale donc qui, que je vais appeler index dans laquelle je vais mettre la valeur de l'index que je recherche qui se trouve dans textbox index à afficher donc je vais récupérer le texte de cette textbox et j'ai donc récupéré l'index je vais ensuite sélectionner dans la liste la valeur à cet index donc je reviens à la liste je vais sélectionner ou choisir à cet index dans la liste des ingrédients donc là je sélectionne cet index dans la liste des ingrédients et ça je l'affiche dans le label donc je vais prendre le label d'affichage mettre label d'affichage texte et je vais le mettre en forme avec une chaîne de caractères dans laquelle je vais dire La valeur, valeur est de, le point, et là j'affiche la valeur récupérée. Alors allons-y, essayons ça. Je clique là-dessus et là, de nouveau, patatras, eh j'ai une erreur. Eh bien, Ce qu'il faut que je fasse, c'est initialiser d'abord la liste et là je recommence. Et donc, la valeur est de, sauce tomate. Donc il me dit bien qu'à l'index 1, j'ai sauce tomate. Et si je mettais l'index 2 ici, il me dirait que la valeur est mozarella. Donc vous voyez qu'ici, j'ai bien ré réussi à lire la valeur dans une liste en fonction de son index. Alors, ce que j'ai vu, c'est que j'arrête pas d'avoir des soucis avec ce, cette liste qui est au départ une chaîne de caractères. Et bien, ce que je dois faire, en fait, c'est remplacer à l'initialisation la chaîne vide par une liste vide. Et dans ce cas-là, j'aurai plus ces soucis permanents que j'ai depuis tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Quand vous avez une liste, et bien, il vaut mieux initialiser cette variable comme une liste vide, plutôt comme une chaîne vide. Le deuxième exercice consiste à rechercher l'index d'un item dont on connaît la valeur. Ça correspond à ce bouton et on va rechercher l'index de l'item qui est dans cette zone de texte. Alors évidemment pour tous ces exercices, et il ne s'agit pas pour vous de vous contenter de regarder la vidéo. Ce qui est important c'est que vous cherchiez vous-même à réaliser ces morceaux de code. Ça ne marchera pas du premier coup mais vous apprendrez. Si vous vous limitez à regarder la vidéo et dire « ah bon ça va j'ai compris », Bien, sur le fond, vous n'apprendrez pas forcément grand-chose. Donc, je vous encourage très fortement à essayer vous-même et à chercher des solutions, à mettre au point vos programmes par vous-même avant de regarder les solutions. Donc, faites des pauses vidéo, essayez vous-même avant de regarder les corrections. Revenons au code pour ce deuxième exercice dont j'ai commencé la réalisation. Avec l'événement, clique sur bouton index 2. Le bouton index 2, c'est celui-là. À ce moment-là, je vais initialiser une variable locale que je vais appeler valeur, dans laquelle je vais mettre la valeur à rechercher. En l'occurrence, cette valeur à rechercher, c'est le texte de la zone de texte valeur à rechercher, qui est ici. Ensuite, je dois afficher dans le label, eh bien, une zone de texte dans laquelle je vais dire que l'index de la valeur, donc la valeur recherchée, c'est cette variable-là, et eh bien c'est, et là je dois faire appel à un bloc, de liste, alors chercher lequel avant de poursuivre la vidéo et eh bien l'index c'est ce bloc là, je vais donc chercher dans la liste des ingrédients donc dans la liste des ingrédients je vais chercher l'index de la valeur voilà, et maintenant je peux tester je clique sur index de la valeur alors là il me répond 0 parce qu'il ne l'a pas trouvé alors à votre avis pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas trouvé Eh bien c'est parce que je n'ai une liste qui est de longueur 0 pour l'instant il faut que j'initialise la liste et dans ce cas là j'aurai bien une liste de longueur 3 et à ce moment là je peux chercher l'index de la valeur et là il me dit que l'index de jambon c'est 3 avant de continuer sur l'exercice suivant j'ai deux questions la première, c'est de savoir ce qu'il se passe quand je prends un index qui n'est pas dans la liste, par exemple 0 ou 6. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe quand je demande l'index d'une valeur qui n'est pas dans la liste Et dans chacun de ces cas, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre le problème Alors faites une pause vidéo et réfléchissez à cette question et ensuite on verra la solution. Donc, vous aurez constaté par vos essais que si on demande de lire ou de modifier la valeur d'un index qui n'existe pas dans cette liste, eh bien, on a une erreur. Si on demande l'index d'une valeur qui n'est pas dans la liste, eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas d'erreur, mais on a une réponse de zéro. Et on a vu plus tôt qu'il fallait faire attention que le type de variable qu'on donne à un bloc qui attend une liste doit bien être une liste et qu'on a une erreur si c'est une chaîne de caractères ou un nombre. Donc, qu'est-ce que je dois faire Je dois vérifier que l'index est bien dans le domaine de validité de cette liste. Eh bien, il doit être supérieur à 1 ou égal à 1 et il doit être inférieur ou égal à la longueur de la liste. Donc, je vais rajouter un test, je vais rajouter un test aussi. Alors, si l'index est inférieur à 1 ou s'il est supérieur à la longueur de la liste, alors la longueur de la liste, eh bien, c'est une commande que je vais trouver ici, la taille... De la liste, la liste en question, c'est toujours la, la liste des ingrédients. Et bien, si c'est le cas, et bien, je vais afficher un message qui me dit que l'index n'est pas valide. Et puis sinon, et bien, je vais faire la même chose que ce que je faisais avant. Et puis là, je vais donc afficher le résultat. Et maintenant, si je mets 6 ici... et que je demande la valeur à l'index, il me dit l'index n'est pas valide. Et si je mets 3, il va me dire que la valeur est jambon. Et je vais faire quelque chose de similaire pour le deuxième cas. Alors là, j'ai préparé le bloc. Je, je teste si l'index dans la liste de cette valeur est 0, ça veut dire que cette valeur n'a pas été trouvée. Et donc dans ce cas-là, j'affiche dans le label que la valeur est absente. Et puis je teste ça au début et si je l'ai trouvé, eh j'affiche comme avant. Donc si par exemple ici je cherche un jambeau ou jambe et que je demande l'index, il va me dire que la valeur est absente de la liste. Dans l'exercice suivant, ce qui est demandé, c'est de parcourir la liste avec une boucle et d'afficher l'index et la valeur de chaque item. Alors, il y a plusieurs solutions et puis j'espère que vous avez cherché que vous en avez trouvé une avant de regarder la vidéo. Eh bien, on va d'abord réinitialiser le label et ensuite on a deux cas possibles. Ou bien on parcourt les items de la liste pour chaque item dans la liste des ingrédients. Et pour chacun de ces items, on rajoute au label avec un saut de ligne, backslash n, d'abord l'index que l'on récupère avec le bloc index dans la liste de cet item dans la liste des ingrédient on met deux points et ensuite on affiche l'item donc on affiche l'index puis l'item la deuxième possibilité que je séparais ici encore par un saut à la ligne backslash n c'est de faire une boucle sur les index entre 1 et la longueur de la liste et dans ce cas là, on affiche dans euh, le label on ajoute au label l'index qui est l'index de la liste et cette fois-ci la valeur que l'on récupère avec un bloc « Choisir » dans la liste des ingrédients, la valeur correspondant à cet index. Alors on peut essayer, donc je réinitialise la liste et puis je parcours cette liste et je vois que les deux options me donnent le même résultat. Sauce tomate, mozzarella et jambon pour le premier cas. Sauce tomate, mozzarella et jambon pour le deuxième cas. Les quatre derniers exercices consistent à ajouter un item à la fin, à remplacer un item existant ou à en supprimer. Alors, je vais les traiter en même temps et à chaque fois, je vérifierai le résultat en affichant la liste. Alors, encore une fois, j'espère que vous avez travaillé et cherché la solution avant de regarder la vidéo. Pour ce qui concerne l'ajout d'un élément à la fin de la liste, eh bien, je vais tout simplement utiliser un bloc Ajouter élément à la liste. Je donne le nom de la liste et je donne la valeur à ajouter que je récupère dans la zone de texte qui va bien. Pour ce qui est de remplacer un élément dans la liste, je commence par récupérer comme une variable locale l'index et la valeur que je dois remplacer. Je vais vérifier ensuite la validité de l'index, donc j'utilise le même bloc que tout à l'heure. Si l'index n'est pas valide, eh bien je dis ça dans la zone de texte et s'il est valide, eh j'utilise le bloc remplacer éléments de la liste des ingrédients à l'index que j'ai récupéré dans la variable et pour la valeur que j'ai également récupérée dans la zone de texte. Et puis ensuite, je demande à afficher la liste. Ensuite, pour insérer un nouvel élément de la liste, de la même manière, je récupère l'index et la valeur comme des variables locales. Je vérifie la validité de l'index. S'il n'est pas valide je le dis. Et ensuite, j'utilise le bloc insérer éléments dans la liste je donne la liste, je donne l'index et je donne la valeur à insérer et ensuite je demande l'affichage de la liste modifiée. Et enfin pour supprimer un élément à un index, eh bien je fais pareil, je récupère l'index dans une variable locale, je vérifie sa validité et s'il est valide, eh bien je supprime dans la liste des ingrédients l'index qui correspond à cet index et ensuite j'affiche la valeur modifiée de la liste. Alors, on peut vérifier tout ça. Je vais d'abord réinitialiser la liste pour être sûr qu'on a la liste de 3, comme au départ. Ensuite, j'ajoute à la liste, mais il affiche rien. Qu'est-ce qui se passe Il a bien ajouté euh, parmesan, mais il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans le bloc correspondant. Eh bien oui, parce que j'ai oublié d'appeler « Afficher la liste » après avoir ajouté. Donc, si je réappuie sur « Ajouter la liste », il rajoute une nouvelle fois « Parmesan ». Donc, je réinitialise, j'affiche la liste et j'ai donc trois items dans la liste. J'ajoute « Parmesan » à la liste. Voilà, il a bien été ajouté. Ensuite, je remplace l'index 1 par « Tomate ». Là, il a bien remplacé hein, l'index 1 par « Tomate ». Ensuite, j'insère « Olive » à l'index 2 pour ne pas que ça soit l'index 1. J'insère « il a bien inséré olive à l'index 2 et je vais supprimer l'index 1, donc tomate. Et il a bien supprimé tomate. Donc vous voyez que nos différentes fonctions fonctionnent correctement. On a terminé. C'était un gros morceau, mais les listes c'est très puissant. Et retenez bien que quand vous utilisez ou que vous manipulez des listes, il est très important de bien vérifier que les variables que vous manipulez sont des listes et que les index sont bien valides entre 1 et la longueur de la liste. Salut